आउटसोर्सिंग का जो चाकरी पावनी चलता है वो तो दुक्कुं। छोरों नामरे मार्केट प्लेस गुला देखे ऐसी। इडोचे सब चीजे बारो मार्केट प्लेस आपूर्त। तो ऐकने जॉब गुला फोर्स दे बायर गुला अपना ऐकन देखे अप्लाई करवाने। सीबीएल करवाने। तो हमें सब फोर्स देखा चीं कि वो कास्पावनी कास की एक � जॉब लें अगए पर छोछ. ह्यां। देखने की घुप नएक रूप भारी से आशुझी है। सीउम्टी किर खप�ारी आशुझी आशुवार 455 ऐल्यार नाम 655 ओर को लिए मँद देग भारी এখানে এর উপর আরো বেজ আছে ও এটা এর চেয়ে 1 থেকে 3 মাস পর্যন্ত করতে পারবেন এটা 6 মাস ধরে তারপর এটা 150 ডলার এটা কতদিন ডাবল করেন আপনি 150 ডলার কাছ থেকে করে দিলে আপনাকে 150 ডলার দিয়ে দিবে এখানে কিছু পর্যন্ত ফিক্সড পেইজ घंटा मिनिमम फाइव डॉलर पेमेंट कर गा मिनिमम पेमेंट हो चा फाइव डॉलर हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बोले मिनिमम फाइव डॉलर तो की शुरू करे पांच हजार डॉलर बोच चंदे लेकिन ये टा पांच हजार डॉलर डेवलप कर एक डीसी लॉन्ग क्राम पॉर्टफोलियो तो तार प्राणी आरेख टेक आज देखे YouTube ले के चार चार पॉइंट यानी दिए जन नशों तेरा था तो एक कुमार ने कहा जैसे अनेक अनेक अपने एक और दोगुला सामग्री देने Facebook YouTube Twitter सब गुला इकाजा से अब उनकी कैटेगरी वाज मोबाइल डेवलपमेंट I T नेटवर्क इंटरटेंटी इंजीनियरिंग एटीकल राइटिंग ट्रांसलेशन लीगल एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स एंड मार्केटि� 25 এ তারপরে আই মিন ডাটা সাইন্স एंड দেন সিম্পলি ডাটা ডাটা সায়েন্স এমএ দেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাউন্ডেশন এগুলোর আবার সাব ক্যাটাগরি আছে ডাটা মিনি ডেটা অ্যানালাইসিস তো এখানে আমি বলতে গেলে অনেকগুলো কাজ দেখেন এইটা এই মার্কেটপ্লেসে না হলে আপনি এই মার্কেটপ্লেসে পাবেন যে অর্ডার করবে। অনেকগুলো কাজের পর আপনি এখানে কি ক্রেডিট করে রাখবেন? buyer এসে আপনার জন্য কি অর্ডার দিবে, পেমেন্ট করবে। এখানেও सेम। আপনি যত খুশি ইচ্ছা গিগ দিবেন, গিগটা দেওয়ার পর আপনাকে buyer ভালো লাগলে buyer অর্ডার করবে, আপনাকে আপনার কাজটা করে দিবে, আপনাকে পেমেন্ট দিবে। এখানে আবার আপনি কিছু freelancer, Twitch asyncio class, Twitch एक उत्तर बन जब गुलजनों फोल्ड दीजिएगा बन एक है ना जब गुलजनों बाहर फोल्ड दी रख से आपने शुरू एप्लाई करवें तब पर आपने कि इंटरव्यू नहीं पे जनाब चा, आपका संडे आएगा तो ये लोगों मॉनेकास पावें तो जिन्ना काजल चाकिबाबा निच्छेता मॉनेक बहलो अबे कास पावें अबे जो एप्लाई करें अबे ज je ne vais pas